Bonjour à tous, alors je fais cette courte vidéo pour vous signaler un lien de téléchargement gratuit vers le MagUltime. C'est un magazine que j'avais euh, édité euh, c'était en, en mars 2013. Au printemps 2013. Donc voilà, c'est un document de, de 160 pages. Alors je ne l'ai pas paginé mais euh, voilà, bon, ça, vous pouvez faire défiler. Euh, si vous voulez le faire imprimer, euh, n'hésitez pas, hein, il, y a les, il y a encore les liens de découpe euh, pour l'imprimeur. Donc euh, n'hésitez pas euh, à télécharger ce, ce document et à le, le parcourir. Il est aussi en lien de téléchargement dans l'onglet discussion de ma chaîne. Et euh, n'hésitez pas aussi à regarder euh, tout ce que propose euh, cette... Euh, cet onglet de ma chaîne, il euh, y a aussi d'autres euh, liens euh, vers des documents euh, qui je pense pourraient vous intéresser à bientôt pour une prochaine vidéo, à très vite